Eh <clears throat> Bon, où est-ce que j'en étais <coughs> Beaucoup d'entre vous, vous aurez, euh, vous aurez des, des entités qui vont entrer dans des systèmes, dans des gens, pour vous nuire. Et je vous racontais l'histoire de la dame qui a fait son lavage. Deux jours après, toutes ses activités sont attaquées. Il lui disait que c'était normal. Et là, elle vient de m'écrire, me dit que tout a été restauré. Donc, je vous parle aussi de l'autre dame qui a entendu l'esprit lui dire d'acheter de, des chaises pour mon sanctuaire. Elle envoie l'argent pour l'offrande, pour les chaises. Je n'ai même pas encore touché l'argent. On lui donne finalement le titre de séjour qu'elle attendait. Elle m'écrit toujours, elle me dit qu'on m'a donné ma carte de combien C'était trois mois. Donc, au moins, elle a une réponse. Elle attend maintenant qu'on lui donne seulement. On la rappelle pour qu'elle vienne chercher la carte finale. Quand vous allez commencer ce que je suis en train de vous dire là, vous allez voir que. C'est pour ça que vous devez être sensible spirituellement. L'attaque va venir. Pour sentir cette attaque. Hein. C'est un peu comme si quelqu'un essayait de, de, de, de, de rétrécir ta façon de penser. Tu vois, tu arrives, tu penses peut-être que, ok, euh, là, on vient de... On a, ce mois, on a eu 2 millions de bénéfices. La personne dit, ok, comme on a eu 2 millions là, il faut qu'on fasse profil. bas. Hein. Tu sais, si tous les mois, on peut seulement avoir 2 millions, ça va. Toi, le mois prochain, tu veux... 10 millions. Et c'est là que la personne va commencer à te dire depuis combien d'années il est dans ce business. Comment il connaît toi, tu ne connais pas. Tu as quelle expérience? Listen, la foi, c'est l'assurance de ce que je ne vois pas. Donc je ne vois pas, mais mon cœur me dit que pas là-bas. <truits> C'est ça, la, la, la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce, que, de ce que je ne vois pas, mais que j'espère. Tu restes ça un matin, l'esprit te dit, tu vas imposer un monsieur qui, qui, qui, qui travaille aux champs Élysées ou bien il travaille avec le président Macron, tu vas, tu vas te retrouver dans, dans, dans... Tu ne sais pas en fait. Mais il y a une grosse idée qui entre dans ton cœur. Bonjour la reine Denise Tu vois la voiture là non Toi aussi tu vas voir ta part de voiture cette année Zéro kilomètre au compteur Pas la Toyota Corolla hein? Pas la Toyota Corolla 2022 Non Tu comment On dire qu'ils vont te traiter d'insolente Que tu ne connais pas comment le business se passe Nous on est ici là depuis longtemps Je suis arrivé au qu Cameroun Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit et croyez-moi, je suis tombé plusieurs fois. Mais vous n'avez pas besoin de tomber pour apprendre. Non, Moi, je suis ici là depuis 10 ans. Je connais comment le Cameroun fonctionne. Tu te précipite trop. Dans la nuit, l'esprit me dit, va, fais ça. Pas, prends ça, achète ça. Investis dans ça. Il dit que... Les euh... pages dépose. Ça marche un coup. Ça échoue un coup. L'esprit me dit, tu as appris quoi? Tu as appris quoi? Il dit, ok, ok, ok, ok, ok. Euh, d'accord, d'accord, j'ai appris quoi, j'ai appris quoi. Ok. Il ne faut pas laisser tout ton business à tes employés. Prends bien soin de tes grands clients. Euh, quand tu penses à une idée, il faut investir. Là, là, là. Euh, c'est parfois quand il y a les problèmes que c'est les meilleures opportunités. Pendant le corona, si tu es bien concentré, c'est là que toi tu fais le plus d'argent. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Euh, tu vois les leçons Tu vois les leçons Tu vois les leçons Tu dis waouh. L'esprit te dit Va Va à la fête là avec tes amis ce soir Tu te retrouves à Bonapriso Ou bien dans un des grands quartiers Durant la fête tu rencontres le ministre et comme tu as les yeux des, des, des, des dessins animés Comme pour moi, c'est là Vous savez, les Choisis sont des femmes très attirantes C'est pas toi qui fais Il y a un truc dans ton aura Qui, qui est attirant Super attirant Donc c'est rare qu'un homme Te regarde aussi, il résiste J'aurais même dit un esprit qui apprivoise Voilà, le ministre là te voit n'arrive pas à enlever ses yeux sur toi. Il fait n'importe comment. Et vous savez, les riches ne draguent pas comme les pauvres. Hein? <rire> un jour, j'étais dans un restaurant. Dans un 5 étoiles une fois. On est au restaurant. Il avait sa mère, sa, sa femme. Son fils vient me saluer. Hé hey, bébé, ça va son fils signe chez moi, il blague, il blague. Et le resto, le prix du resto là-bas, c'était pas à petit argent. On finit de rire de sympathiser, voilà. Il a eu sa femme, mais Il part. La serveuse vient me dire. La note a été réglée, madame. Je fais, ok, merci. Elle dit, il y avait les compliments du monsieur qui était assis là-bas. Je fais ok. Devinez quoi? Dans la note, bien sûr, il y a son numéro de téléphone. <rire> oh my God. Vous voyez un peu, non? Parce que les choisis ont ce, cette aura-là. Il y a un truc très attirant. C'est pour ça qu'en tant que choisi, tu dois aussi connaître ton pouvoir, en tant qu'homme ou femme. Même si tu es un homme, tu es très. Tu as un truc en toi qui attire. Donc, on aime te regarder. On aime. I can't get my eyes off you. Ça peut dire que. Eh oh! Oh! <rire> oh yeah! Oh! Madame, madame! C'est moi qui ai fait un abonné, ça. Tom! Mais t'as voir son chauffeur, il te livre quelque chose, je sais pas, je sais pas, vous voyez un peu! Écoutez, vous allez me voir que la façon dont vous drague va changer. La façon dont vous drague me va changer. je Dis-moi ma chose. <rire> ok, continuons. Euh, donc, tu arrives à la fête, tu vois ce ministre-là. Et ce matin-là, tu avais cette ferme conviction que tu vas être connecté euh, dans les hauts lieux de, du pays. Du coup, comme ça, là, hein. Parce que ton étoile, c'est pour ça que tu te vois chaque jour dans le rêve avec, avec Eto. Parce que tu as une aura qui te... L'aura des riches, c'est toujours en haut là-bas. On monte, on descend, tu vas tout te retrouver dans un endroit riche. Maintenant, le tout-ci, ce qui est différent, et vous devez savoir cette fois-ci, ce n'est pas le genre que tu étais connecté, après du jour au lendemain, il, te connecte, il ne te contacte plus. Genre, vous parlez bien. Après, un beau du, du jour, l'annonce tu écris, ne réponds plus. Tu écris, ne réponds plus. J'ai dis, mais l'homme qui n'arrivait pas à se passer, de me faire des messages le matin, qui me mettait tous les petites photos de moi. Vous, vous connaissez vous-même les filles-là, vous connaissez ce que vous faites. Il ne veut même pas vous dire. Vous savez, je me suis reconverti. Hein. Je me suis reconverti. Et là, j'utilise mon énergie du bon côté. <rire> ah, Seigneur. C'est pas que c'était le mauvais côté. C'est pas que c'était le mauvais côté. Mais il y avait juste ce truc-là que j'avais euh, quelques... remarqué. Quand tu étais sur le train pour faire un bon truc, pour qu'il te donne même un... un, un qu'il te fasse même que la banque qu te donne même 40 millions comme ça, pour que tu lances ton activité, tu construis ton immeuble. À un moment, pouf, deux semaines avant le deal, ça s'arrête. Il y avait toujours ce syndrome de... de quand tu es à côté du tout, paf, ça s'évapore. Le tout douceur, mamie, tu seras zen. Zen. Tu te lèves le matin comme ça. Tu sens que ton aura te pointe même au septième ciel. Tu es au-dessus de, de... de Toute la ville là, tu au-dessus. Tu couronnes la ville. Dans ta méditation, tu vois comment tu es en train de Tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves. Et tu n'as même plus peur. Tu vois, avant, quand il disait qu'il va te donner, tu comptais les jours seulement. <rire> tu comptais le jour. Euh, J'ai moins 10. Ah, J'espère qu'il va me donner l'argent là. J'ai moins 5. Ah, tu l'écris le, tu le un peu comme ça, où ne tu ne réponds pas. Il va plus me donner l'argent là. Hé, hey, hey, hey, hey. <rire> Ouais, laissez-moi, c'est ça, elle est rire. Écoutez, moi-même, si je, je suis dépassé. Quelqu'un, si quelqu'un écoute à la porte, la personne va dire que la fille la parle seule. Il n'y a personne d'autre dans la chambre. Elle parle, elle rit seule. Elle fait tout seul. <rire> ouais. <rire> tu as les dessins, non Tu as les essais. Ils sont là, ils vont venir. Mmh. Tu ris, mmh. ça va. Tu vas voir que le tout, si. Tu vois même que ce que. T... Ce qu'on devrait te donner, bonjour bonjour et merci, la reine Suzanne. Écoutez, c'est ma lumière qui fait que je suis belle. J'étais toujours belle. Mais ma lumière, ma lumière. Tu vois, que le tout, si tu es zen, tu te réveilles le matin, tu ne le stresses pas. Parce que croyez-moi, quand quelqu'un vous promet quelque chose, quand quelqu'un vous promet quelque chose, surtout quand quelqu'un te dit, il va te donner 10 millions. Ton gars-là qui passe son temps à, à, à acheter des cargos de choses de 200 millions, oh, j'ai acheté une villa de 50 millions, de 100 millions. Quand il te promet 5 millions, ma chérie, 15 millions, 20 millions. Une femme est venue une fois et me dit, elle a un milliardaire. Elle est sa quatrième go. Écoutez, moi, je ne juge pas mes clients. <rire> je vous prends quand vous venez. <rire> je calcule la dime. <rire> Attendez, je vais ris. rire. Oh, Excusez-moi. Parfois, je trouve que je suis amusante. Moi-même, je ris de moi-même. <rire> <rire> 15 millions par mois, ma chérie. Tu as 15 millions par mois, ça me fait 1,5 million. Donc j'ai intérêt à ce que tu prospères. Excusez-moi. J'ai une cliente qui vient l'autre jour, elle me dit. Ouais, je vais gagner l'euro au million. Franchement, elle a une de ses fois, Donc je l'écoute. Et on, on avait cette énergie, cette chimie-là entre nous. <rire> et après, elle dit qu'elle va gagner l'euro au million. Je dis, amen, que je m'accorde avec toi. Elle rien me regarde. Elle dit que... Et c'est que tu rigoles ça, parce que tu... Tu calcules déjà ta dîme je dis que oui, non. <rire> <rire> Oh putain, je suis de bonne humeur ce matin. Ah, <rire> oh, ça c'est ma thérapie de rire. <rire> oh. Il y a un degré d'argent hein, Ou la dîme ce n'est même rien. Bon, en fait, la dîme c'est quoi Chaque ai jour j'ai 5 millions qui sont dans mon compte. Demain ça va entrer. Après, demain, ça va entrer. Dans dix jours, ça va entrer. Fais circuler l'argent. <rire> Donc, comme je disais, tu vas remarquer que, et j'ai une de mes filles là qui me dit ça tout le temps, elle me fait des messages, elle me dit que, je ne sais pas, mais je sens une paix en moi. Je sais, tu vois, elle dit avant je faisais mes choses, j'avais un peu, mais le tout c'est, je sais que ça va marcher, je sais, je lui dis que tu n'es que dans le début, dans six mois tu vas, tu vas te retourner, tu vas regarder, tu vas dire waouh, je reviens de loin, tu vas dire waouh, Waouh. Quand je pense qu'à l'époque, sortir 100 euros pour moi, c'était dur. On parlait de 100 euros de dîme. Je disais, ah, Donc voilà, aujourd'hui, je sors 2000 euros. La dîme, sans souci. Je fais comme ça la lancelle, je vais à Louis Vuitton, je vais... Je fais, En fait, il n'ai plus peur. Est-ce que vous savez que vous avez souvent peur L'argent, est... Ah J'ai parlé de la peur, ça fait peut-être trois jours, j'ai fait un direct. On coupe de ton salaire pour donner à l'église. L'autre là, c'est forcé, ma chérie. L'autre là, c'est forcé. Ça, c'est la dîme forcée. Il ne sait pas dans quel pays tu es. Je crois que c'est peut-être au Canada ou bien... Non, je ne sais pas. C'est quel pays? Si on coupe pour seulement ce que c'est forcé, l'autre là, c'est le forcé forcé. La dîme doit venir de ton cœur. J'ai parlé de la peur l'autre jour Et je vous ai dit que quand vous allez faire le checking Vous allez checker votre vie Vous allez voir que vous avez peur de beaucoup de choses Inconsciemment Peur d'être Peur d'être euh, abandonné. Peur d'être maman, mais célibataire Peur de perdre ton boulot Peur Si tu te reviens le père de tes enfants est mort Tu es devenu mère célibataire non si même tu arrives au bureau, on te dit que voilà, l'entreprise ferme. Tu es venu sans boulot, non? Et vous avez dit le jour là que faites face à toutes ces peurs là. Peur même que ta source de revenus, ça, ça finisse. Ok. Si demain, ton, ton bureau là brûle, là où tu fais ton business, ça brûle, tu vas trouver une autre façon, non? Vous allez voir que votre petite source de revenus là, t'es petit. Pensez à plus grand que ça. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. Tu ne peux pas recevoir 5 millions chaque jour en demandant l'argent à quelqu'un. Même l'homme-là va se fatiguer, comme ma chérie, tu sais quoi? à des Donc Tu ne peux pas passer ta vie à demander l'argent, Jean. Un moment, c'est ton énergie qui doit te porter. tu restes le matin comme ça, là, tu sais que je peux attirer 5 millions, 10 millions. Je vous ai dit, vous devez vraiment détecter les, les failles par lesquelles, les trous par lesquels ça sort. Quand tu adresses ces trous-là. Et vous savez, j'ai un vieux goût de vengeance dans ma, dans mon, dans ma bouche. C'est vrai, pour moi, je m'excuse, je vais vous dire mon goût de vengeance. <rire> Ma mère, très entrepreneur, elle était très entrepreneur, elle était très belle, oui maman, oui, oui, oui maman, ok, j'ai grandi en l'observant. Elle est montée, elle est descendue. Chaque soir, ma mère rentrait avec l'argent. Quand elle a eu son amour de jeunesse avec mon père, chacun d'eux est parti dans sa direction. À un moment, ma mère a chuté. C'était l'opposé pour mon père. Ce n'était pas très beau à voir. Parce que j'aimais les deux. Je voyais comment ma mère souffrait. Merci Nathalie. Même jusqu'à sa mort. Et vous connaissez ce que c'est quand tu vas avec ton baby daddy pour demander l'argent. C'est aujourd'hui que je peux comprendre. Il y a des choses qu'elle ne m'a pas dit. Il y a une certaine fierté que tu dois écraser pour retourner. vers quelqu'un avec qui tu as eu les enfants et à un moment vous vous êtes séparés parce que vos idées ne coïncidaient pas quand plus tard je me suis retrouvée dans cette situation ça venait avec un petit chantage émotionnel Un chantage très subtil parfois il y a des mots qu'on va t'adresser parce qu'on sait que tu es en position de faiblesse <rire> c'est le quantième business que tu fais t'as encore besoin d'aide <rire> je t'avais parlé tu m'as pas écouté je t'avais dit qu'il fallait rester avec moi <rire> et tu connais ce que tu avais vu quand tu étais avec la personne Tu sais que dans le couple, là, c'est toi. Si vous n'étiez pas égal, c'est toi qui étais même plus. Tu pensais même plus que la personne. Et j'ai vu ça tellement de fois dans la société. On te laisse avec les enfants. Ça te ralentit. Ton moral est à terre. Tu te retrouves en train d'accepter le prochain homme. Le prochain, parce que tu te dis, ah, peut-être que tu regardes en lui un père pour tes enfants. He ain't, go, he ain't never gonna be. Never. He ain't never gonna be. Your baby daddy. Ce sera jamais un père pour tes enfants. Parce que le père de tes enfants, c'est l'autre là. N'essaye même pas de chercher à remplacer. Il y des chefs pour les relations. Ouh. Hein. Et j'ai un esprit tellement fort que quand ça ne va pas. Quand ils qu'on va apprendre l'espace dans ma tête, je like, suis no. Non! Heaven, non! Mm -mm. mm -mm. Je veux ma sanité dans ma tête là. Je veux, je veux penser. Je veux penser I want to think right. Ça ne va pas, trois semaines plus tard. Maman, to, ton copain est où? Non, non, non, non. Mm -mm. Je sais là où chante parti. J'ai arrêté la relation. J'ai arrêté, arrêté la relation. Qu'est-ce qui s'est passé? On pensait que c'était l'homme idéal. Oui, moi-même, je pensais. Jusqu'à ce qu'il se dise de un décepticon. Certains ont s'est moqué de vous. Voilà. Depuis que j'étais quittée, mes enfants ont déjà eu cinq pères. À un moment, je me suis assise. Je me suis dit... Pour moi, pas pour mes enfants. Je dois, je vais réussir. Pour moi, hein? pas pour l'enfant. Pour me. Le cycle qui avait dans la vie de ma mère, je vais briser ça. Combien de fois vous avez vu des situations Vous avez l'enfant dans la jeunesse 20 ans plus tard dans la plupart des cas, c'est toujours la femme qui est pauvre. I'm gonna break that cycle. I'm gonna break that that that that freaking cycle. I don't want to swear. J'ai des nuits où je n'ai pas dormi. Je dormais à 3 heures. Je me vais à 5 heures. Je mets les livres de motivation. Et même mes propres motivations, je m'écoute. Parce que le respect, ça ne se demande pas. Le respect, ne se... on ne va jamais te donner ton respect, ma chérie. Malheureusement, en tant que femme, on ne nous fait pas de cadeaux. I'm sorry, I'm just telling you as it is. Combien de fois tu l'amènes dans un business meeting avec un homme? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Quand je vous vois, souris, vous rencontre, je vois que vous êtes femme forte, tu as ton empire que tu as en train de construire. Tu ne pas savoir comment ça me plaît. On était trop fort, on était faible trop longtemps. Je n'ai rien contre les hommes, hein. il y a des hommes qui me suivent parce qu'il y a des hommes qui ont été fabriqués par leurs femmes. Chaque fois qu'il rentraient le soir, c'est toi, tu parles dans son esprit, tu lui donnes les stratégies. À un moment, je me suis dit, Heaven no! Je ne veux pas, I, I don't want to swear today, like, you know what? Hmm. Je me mets avec cinq hommes, je quitte les cinq. Ils deviennent millionnaires. Et quand je vois le turning point, c'est quand je suis passé dans leur vie. Il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi. Je ne peux pas donner aux gens que je n'ai pas en moi. Mm -mm. Never. Et ça fait mal quand on vient te trouve, Tu es mal habillé. Tu es, tu es là comme ça. Là. Tu demandes, ouais, donne-moi même 200 000 là, non Il dit, oh. Tu sais que tu es très intelligent, non Et tu sais que quand j'étais avec l'homme-ci, you know? il n'est pas si intelligent. Combien il a l'argent, moi, je n'ai pas. Moi, je ne dis même pas qu'une autre en profite aujourd'hui. Écoutez. Le respect. Quand tu ne demandes de rien à personne, parce que tu as la politique des moyens tu ne vas pas demander ton respect on va porter, on va venir te l'offrir sur un plateau on va dire que you got balls girl tu as les, tu as les tu as les boules <rire> you got balls girl et je dis encore mieux peu importe la richesse que tu as. I'm coming for you. Ah. Vous ne pouvez vous permettre d'être pauvre. Well, you can't. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas manger l'argent? Pas que manger, mais la richesse ne leur va pas aussi bien qu'à vous. C'est pour ça que tu dois être smart, tu dois être rusé, tu ne perds pas le temps pour bavarder mon temps c'est de l'argent, tout ce qui occupe mon esprit, money, Kadia a chanté une chanson, all I need is money, I got e vous, vous savez quoi, j'aime trop les rappeurs américains, <rire> Mmh. Souvent, Souvent prend le baffe qu'on s'est dépose à côté de mon lit. J'ai un gros baff là à la maison. Je mets le volume le matin, hein? 6 heures. Quelqu'un va se dire que wow, tu vas me tromper. Guy, tu sais quoi, man? Je n'ai pas le temps. I don't got time for that. Il y a un niveau où le sexe, c'est petit niveau. Tout ce qui est dans ta tête, comment est-ce que je prends 1000 francs, je fais ça devient 100 000. Multiplication exponentielle est dans ton énergie. Tu achètes quelque chose à 1000 francs, tu vends à 20 000, tu achètes à 10 000, tu vends à 100 000. Oh, un matin tu te lèves tu te dis pour avoir 10 millions j'ai besoin de 500 clients non je vais upgrade le business -y. pour avoir les 10 millions là, il me faut deux clients on est 2 clients c'est là que tu vas raffiner ta vision tu vas lire tu vas te former dans la nuit tu ne dors pas écoutez la nuit ce n'est pas pour dormir mes femmes là Night is not for the sleep. Tu dors, ta vie dort. C'est pour ça que tu es encore là-bas, ma chérie. L'argent vient avec de nouvelles connaissances. Souvent, les matins, vous me voyez, vous voyez que ça... Ah, tu es fatigué. Tu es fatigué. Je préfère dormir. Là, ma Mercedes. Au lieu d'être avec les yeux qui sont... Qui n'ont pas de scène... Et je marche à pied. Listen to me very well. Ne parlez pas seulement. Vous devez parler. Vous mettez l'action derrière. You back it up with action. Personne ne peut te détruire. Tu es la première à arriver dans, ton propre dans ta propre entreprise. Hein? Tu apprends à gérer tes finances, à organiser ton temps, à, à raffiner ta vision, à planifier. Tu apprends le trading. Je vous parle du trading tous les jours. Vous êtes à partir étudier le trading. La seule chose qui va te sortir de ce foyer-là. Oh, Sultan, tu sais quoi? High five. Oh, oh, oh, oh. Yeah, j'étais au resto. J'ai trouvé un, j'ai pris un truc là, euh, le flan. Un flanc là, c'était bon Ceux qui sont sur WhatsApp Vous m'avez su, ajouté sur WhatsApp Vous allez voir mon statut d'hier. c'était bon Je goûte le flanc J'ai dit qu'on a mis le lait dedans On a mis le fromage On a mis le beurre Ou c'est quoi qu'ils ont mis dedans comme ça là Ceux, je, je, je suis resté au, au restaurant comme ça là J'ai commencé à penser au sexe Je me suis dit What the heaven is this C'était tellement bon après il y avait un peu de caviar sur les, les sushis là. Je prends, je mange. Après tu prends le vin. Après tu dis que non non. Money is good. Money money money is good. L'argent est bon. Vous croyez comme vous avez fait la mienne. <rire> Ah. Il y a des restaurants où tu pars, tu t'assois. Tu vas jouir sur la chaise. J'espère que Facebook ne va pas bloquer le mot jouir. Tellement ton palais va s'allumer. Tes sens s'allument comme ça. Tu es content, tu es apaisé. Tu dis yay. Yay. Yeah. Yeah. En plus, quand ce n'est pas l'argent que quelqu'un t'a donné. Tu vois, quand tu sortais souvent, il y, y a les hôtels que je me paye aujourd'hui. Eh, Qu'avant, même si j'avais l'argent, elle a dit que non, il faut que... Si ce n'est pas le gars là qui m'amène là-bas. Et quand tu as de manger, il sait qu'il va aller récupérer son argent tout à l'heure. C'est encore plus sucré quand c'est toi-même, ma chérie. Écoutez, je vais changer votre mindset. Vous allez devenir boss lady. Tu n'as plus besoin d'attendre. Chérie, je vais aller faire le shopping. Tu demandes-moi pendant deux semaines. Avant qu'il te donne sa carte. Non j'étais en ville, je me sentais, j'étais un peu, j'étais à l'arrière de la voiture, je, je n'avais rien à faire, je me suis dit ben, let's do some shopping, hey, hey, hey, allez, tu dis au chauffeur, vis juste là-bas. piou, allez, tu sais quoi, j'ai vu ça, ça me plaisait, tu sais ça, pourquoi, tu ne portes jamais, I liked it, ça m'a plu, Like ça m'a plu ça m'a plu je passais euh... ouais parce que tu sais quoi tu te lèves à tu, tu te lèves à 4 quand tu es là en train de mettre sur le stock market pour, pour le trading là tu es en train de voir comment tu vas investir tu vois comment tu vas et apprendre le trading c'est dur hein. il y a les way que, que ça donne un genre d'argent apprendre ça il y a des autres, tu, tu dis comme ça, ta tête chauffe, tu dis que ouais, c'est même quand ça ne veut plus. Tu fais même deux jours, tu pas encore sur ça. Je travaille mon argent. Vous savez ce que le mot, mon, quand tu dis mon argent, pas que l'argent, non, non. My money. Quand tu conjugues de cette façon-là, c'est doux. <rire> Je parle avec moi. Ma... Avec ma jumelle l'autre jour. Elle dit. Elle a dit, dit que le premier jour. Ah oui, oui, oui, boss lady. Moi-même, j'attends ça. Elle dit que le premier jour. Tu me donnes d'ailleurs l'idée. Je crois que je vais faire une, une, une académie comme ça, un truc comme ça. là. Parce qu'il y a des choses que quelqu'un vient parler. C'est là, il y a trop de Decepticon Non, on fait même les deux. Ouais, on peut faire un truc comme ça. On fait les réunions quotidiennes là, les manifestations quotidiennes, un truc comme ça. Mmh. Ouais. Ça c'est une bonne idée, J'ai des idées comme ça. Bertrand, bonnie, money is sweet. Mon sweet. L'argent est bon, l'argent est doux. Pour mieux comme, tu dis mon agent. Elle dit que le premier jour que son banquier l'a appelé. Parce qu'il a vu l'argent qu'il avait dans son compte. Il dit, il commence à lui faire le lèche boat là. Euh, « Madame, vous savez, euh, on peut prendre votre argent, on fait comme ça. Euh... » Elle dit « Rappelez-moi plus tard. » Elle raccroche. « Tu m'as tu raccroches à ton banquier. » Après, elle me dit « C'est jouissif. » Je dis que quoi <rire> Elle me dit que c'est jouissif quand ton banquier te court après. J'ai dit que... <rire> Vous savez quoi? Ma part de conversation que je dis là. C'est toi qui assez le banquier. Chaque jour, le banquier connaît déjà ton nom. Oh madame, madame, Martinez, vous êtes encore là. Bonjour, madame. Deux heures plus tard, il te reçoit. Oui, madame, nous sommes désolés. Mais nous avons. Si jamais il y un truc qui se passe, on va vous appeler. Madame, on vous, on vous dire. On vous dira, madame. Beyoncé a chanté. Elle a dit The best revenge is your paper. La meilleure revanche, c'est ton argent. La meilleure revanche. Surtout quand tu sais que l'argent va encore venir. Ça va encore venir. Et plus tu as l'argent, plus on te donne. Hein. Voilà la meilleure partie. Voilà la meilleure. Voilà ce qui me. Yeah, yeah, yeah. <rire> L'argent appelle l'argent. Je vous le dis. Ha. Il y a des gens qui seulement parce qu'ils voient la voiture que tu conduis, ils te donnent l'argent. Alors qu'il a pierre. Hein? Pardon, j'ai trop ri aujourd'hui, j'ai trop ri. J'ai fini avec ça, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah. ah c'est le meilleur direct de votre journée, de votre vie. Non? Je déclenche les choses en vous. Écoutez, mesdames, il y a des désirs en vous. Ce n'est pas l'homme que vous voulez. Ce pas l'homme. Il y a des désirs en vous que le sois te réveillé ce matin. Tu te lèves, et tu dis je pars à Hollywood. Dans deux jours, tu es à Hollywood. <rire> ah, tu vas là où tu veux. Comme tu veux. Comme ça, hein. <rire> Tu arrives même là-bas, tu avais booké quatre jours. Le deuxième jour, tu dis Je vais rentrer. Tu prends encore notre ticket, tu rentres. Mm -hmm. L'argent te donne la liberté de penser. You think freely. Et quand tu peux penser sans passer par quelqu'un pour réaliser ta pensée, oh là là là là, ça c'est l'apogée. Oui, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en penses Parce que tu sais que c'est lui qui va financer le projet. Oui, euh, je voulais te demander. Euh... Et tu n'as pas besoin d'argent pour faire l'argent. Tu as besoin d'énergie pour que l'argent vienne à toi. C'est ça le contraste. Ce n'est pas l'argent qui va appeler l'argent dans ta vie. Élève ton énergie et l'argent va venir dans ta vie. Vous m'entendez? You didn't hear me. Ah, oui, je vous avais parlé de mon trou ici sur l'oreille, non, vous voyez. Là. J'espère que c'est ici. Hein? Ouais, j'ai un trou sur l'oreille là. Mm -hmm. L'énergie. Il y a des gens que si tu élèves ton énergie, ils vont venir. Ah oh, tiens, je t'avais promis depuis tu sais, je sais même pas ce qui se passait. Voilà, voilà, je t'ai viré l'argent. donne moi ton orange, mon Ouais, ouais, voilà ça. Parce que ton énergie a changé. Ça, c'est le trou de choisis. So live your life. Hey. Live your life. Bon. Que des sains de manger je dois quand même profiter de mon petit déjeuner royal aujourd'hui vrai vrai ok je vous envoie de l'amour envoyez moi aussi l'amour envoyez moi de l'amour cet amour va se transformer en argent que ça garde ma main ma money and I people talking mm -mm -mm -mm -mm. Il faut de la bonne musique ici mm -hmm. Voilà, on a terminé Je vais vous souhaiter De passer Une bonne journée Si ça me pique dans la journée, je vais faire le tirer Je pense que vous avez une bonne dose Parce que ça fait au moins deux heures que je parle Hey, hey, hey. Mm, mm, mm, mm, mm. So live your life. Wow. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. right. Mettez de la bonne musique vous écoutez. Vous allez voir, votre énergie va monter. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mm, mm. Mm, mm. Et ça que vous n'aimez, pas ça. Certains d'entre vous, vous, aimez, vous êtes des décepticons. Vous aimez la, la, la, la, la, la tristesse. Vous aimez. Pourquoi elle est contente Elle n'aime même pas l'argent, elle est contente. Soyez contents. Élevez votre vibration. Bon, bonne journée. Au revoir.